Hello to you ladies Franchement si ça tenait qu'à moi les mecs je ferais toute ma vidéo affalée comme ça sur un siège mon pote eh eh, hey, hey, eh, hey. je vais quand même essayer de vous respecter un petit peu de me relever histoire d'avoir un peu de prestance un peu de torse bombé en avant en plus l'avantage c'est que vu que je suis pas de profil on voit pas que c'est des bzezels mais ça c'est pas grave on va plutôt continuer à faire le mec fier ici alors la semaine dernière j'étais en vacances au Portugal j'avais préparé des vidéos pour ces vacances là puis en rentrant par contre j'ai passé une semaine à rien branler entre autres parce que mon monteur était lui en vacances du après moi, c'est de ta faute, hein. c non c'est pas de ta faute, <rire> c'est pas de ta faute, hein. ouais, je me permets d'accuser les gens comme ça pour essayer de me dédouaner, mais ce n'est pas de sa faute, j'ai quand même repris les streams et je suis au global très heureux de vous retrouver, il y aura plein de choses très très cool cette semaine, on est là pour la petite FAQ semestrielle, donc euh, au début je voulais dire annuelle, mais en fait en général j'en fais deux par an, donc j'ai sélectionné vos questions les plus cool, les plus pertinentes, histoire bah, de vous tenir au courant et de répondre à vos interrogations, c'est classique, vous connaissez la formule, c'est parti Alors je viens de me rendre compte Que je n'avais pas enlevé le chat Voilà là c'est mieux C'est bon Est-ce que ça va et eh bah ben, en général les FAQ commencent toujours de cette manière Et je te dirais que oui Alhamdoulilah Tout va bien dans ma vie à l'heure actuelle Franchement J'étais à Oyao au Portugal C'était magnifique Ça m'a réussi Enfin ça m'a rappelé à quel point le Portugal est un pays fabuleux Avec une population que j'aime beaucoup Zach et votre frère Malgré l'Euro 2016 On est ensemble J'ai trouvé des restos de poissons Qui faisaient des grillades à volonté pour 12 euros Franchement c'était excellent La ville était belle Les plages étaient paradisiaques De l'eau claire Pas très profonde et chaude Je suis revenu Je, je suis bronzé Alors ok ça se voit peut-être pas Ouais voilà Bon, <rire> regarde Oh la diff, oh la diff Sa mère elle est assez Prononcée je pense, vous pouvez Remarquer que j'ai pris des couleurs et ça a Permis de recharger, et le pire c'est que en revenant Je sais pas si vous ça vous fait ça aussi, j'ai eu des contre-coups Des vacances, c'est à dire que en revenant j'ai dû prendre Deux jours pour moi en France Pour me reposer de ces vacances là, alors que Les vacances c'est déjà censé être du repos, mais bon On se permet tous les luxes quand on est youtubeur, mais au global Oui franchement tout va bien, on a repris un petit rythme On a bien streamé cette semaine, 4 heures par jour en moyenne Du FM, de l'ouverture de Pack panini, franchement à boire et à manger et franchement vu le temps qu'il fait à Lyon en ce moment, qu'est-ce que tu veux faire sérieux c'est honteux le 12 juillet 12 juillet est-ce que le rythme auquel tu es te plaît à 100% ou aimerais-tu faire plus d'heures de stream sur Twitch et plus de vidéos sur YouTube Alors Oui, j'aime beaucoup le rythme sur lequel je suis. J'en avais parlé dans un vlogal il n'y a pas longtemps, mais franchement, je suis très satisfait. J'aimerais pouvoir faire encore plus, sauf qu'en ce moment, je prépare des choses pour pouvoir faire encore plus. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, j'ai pris le local, vous l'avez vu, il est en train d'être prêt, donc en fait, je suis en train de le fignoler tranquille cet été. Je prends mon temps, j'aurais aimé le lancer dès juin-juillet, puis je me suis dit, pourquoi te forcer à lancer dès juin-juillet alors que tous les gens reviennent plus ou moins à la rentrée En fait, je pense que je vais prendre mon temps, tu vois, pour bien le préparer et faire en sorte que quand je le lance, ce soit parfaitement lourd. Et ce sera du coup plutôt pour la rentrée. Et là, on va passer à un été tranquille entre vacances et euh, période de stream. Donc, euh, comme euh, je l'avais dit, genre, j'ai pris mes, ma semaine de vacances. Là, je suis encore là pendant deux semaines. Ça fait une semaine que je suis revenu. Donc, 21 jours de travail. Ensuite, une nouvelle semaine de vacances. Je vais à Dubrovnik, en Croatie, avec euh, le monstre de la chambre d'à côté. Ensuite, à nouveau trois semaines de calme. Et si la situation sanitaire nous le permet, je mets des axterics, mais hein, tu sais, on est, bon, bon t'as beau être vacciné, t'as beau être tout ce que tu veux. Euh, tu sais pas de quoi euh, l'avenir sera fait dans 40 jours. Bah, normalement, je vais je retourne. À Budapest, fin août avec des amis. Et ensuite, là, c'est la rentrée. Donc, mon rythme me plaît. Euh, franchement, regardez ça, c'est mon rythme de stream depuis que j'ai repris le live en novembre. Je trouve ça assez respectueux. Ça fait une moyenne d'à peu près 4 heures par jour. Pareil, j'ai sorti un nombre de vidéos qui est très correct. Forcément, c'était beaucoup plus quand Call of Duty était dans une bonne vibe. Mais ça, on va parler un peu plus loin dans la FAQ. Mais euh, ouais, j'aimerais faire plus et je vais faire plus. Donc, euh, j'ai engagé deux personnes. Alexandre, que je vous ai montré déjà dans une vidéo. Il y a également Emma, ma nouvelle chef édito, que je vais vous présenter également dans une prochaine vidéo. Et vous allez être respectueux je l'espère, mais elle aussi, elle va m'aider à pouvoir avoir un rythme supérieur. Sauf que tu vois, moi, j'ai jamais eu d'employé, mon pote. J'ai jamais eu de, vraiment de, de, de moins un. Je n'ai jamais été le, le, le, au dessus de certaines personnes. Donc j'apprends également des ficelles de management, c'est à dire savoir gérer les équipes, savoir leur parler, communiquer, organiser le travail, sachant qu'avant, je faisais tout moi même. Là, je vais être aidé. Mais quand ça va porter ses fruits dans quelques semaines, vous en verrez la différence et ce sera très, très cool. Voilà pour la réponse. Je pense que c'était assez exhaustif, même limite un petit peu trop long. On passe à la prochaine question. Suite à la fin de Vitality et Nani pour la production de Zakorolib, comment tu comptes t'y prendre rendez-vous dans des nouveaux, dans les nouveaux locaux? Alors, oui, effectivement, bah c'est bien, tu anticipes la chose parce que j'en avais parlé en stream. L'année prochaine, Zakorolib ne sera plus chez Vitality. Voilà, c'est passé une très belle saison là-bas, c'était très très cool. Franchement, on a fait 30 épisodes, 30 épisodes de haute volée, j'ai eu de très bons invités, j'ai re-reçu Sardoche, j'ai eu Poisson Fécond, j'ai eu Lowan, j'ai eu Inox j'ai eu Le Motif, j'ai eu Zaiwoo, j'ai eu K-Dop. Franchement, je suis très très très heureux de cette saison. Malheureusement, on va pas continuer ensemble. dans un premier Côté parce que Vitality a envie de recentrer sa TV autour un, euh, autour de l'e-sport, si tu veux. Donc, euh, moi, je fais pas trop partie de l'e-sport. Et en même temps, de mon côté, je voulais faire autre chose parce que même ça a été une belle année, tout était pas parfait dans les process de travail, etc. J'étais pas totalement satisfait. Mais il a pas de problème. On se quitte en très bon terme. Vitality Big Love, vous êtes toujours méga, y a aucun souci. Et l'année prochaine, du coup, euh, <rire> Zach Olive va aller vers de nouveaux horizons. J'ai lancé cette émission en 2017. Je l'ai fait chez Eclipsia, chez le stream chez Vitality. L'année prochaine, je serai ailleurs et vous allez le découvrir dans quelques semaines. Mais je suis en train de préparer un truc très cool. Juste petit indice, ce sera pas dans mes nouveaux locaux. Mes nouveaux locaux vont me servir à autre chose. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vous savez, en 4 ans, j'ai euh, eu combien d'invités à peu près dans Accords au Libre Il y a eu combien d'émissions 95. Donc l'année prochaine, on va dépasser les 100 émissions de Accords au Libre. C'est un talk show qui a fait sa petite place dans le paysage du Twitch français et j'espère qu'il perdurera. Mais l'année prochaine sera une très, très belle saison. En tout cas, on est en train de travailler pour, ce sera juste pas dans mes locaux. Mais c'est tant mieux parce que cette question me permet de slide vers la prochaine. Quand pourras-tu parler de la nouvelle émission prévue en septembre Alors, je vais vous raconter un petit peu tout ça. <rire> J'aime bien quand tu poses des questions comme ça, tu, sais, tu me lances, tu me sers de rampe de lancement. En fait, je vous explique. Dans euh, mon local, j'ai l'espace pour faire mes streams perso, mais j'ai également un espace pour foutre une table, le setup son, des euh, chaises, un décor, etc. etc. J'ai envie d'en profiter pour lancer une nouvelle émission sur ma chaîne Twitch pour faire en sorte que l'année prochaine, en fait, il y ait mes streams perso plus trois émissions par semaine. Radio Street, une autre émission que vous connaissez et une émission que vous ne connaissez pas. Et ce sera celle là, c'est une émission que je suis en train de penser. Voilà, pour être honnête, à l'heure actuelle, je suis encore en train de la construire, voire Comment est-ce que je vais la déployer? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Qu'est-ce vont être les intervenants? Parce qu'il y aura des intervenants, des invités chaque semaine, tout ça, machin. J'essaye d'en définir encore les contours. Je dis pas que je vais révolutionner les trucs, la chose. Absolument pas. En fait, euh, moi, si j'ai bien un enseignement que j'ai eu à mes années d'internet, c'est que tu n'as pas besoin forcément de venir avec un produit qui est inédit. Tu peux venir avec quelque chose qui est, ressemble déjà à quelque chose d'existant, mais fait différemment, amené différemment, analysé ou apporté différemment. Et ça peut être très très cool. Et c'est un petit peu le ton que j'ai envie d'avoir pour cette émission. Pour vous dire, j'ai même pas le nom, mais je vous donnerai des détails et la première de devrait Arriver à la rentrée parce qu'une fois que j'aurai, euh, c'est à dire, genre une ligne directrice avec ensuite un nom et euh, une direction artistique, et ben à ce moment-là, il y aura petite teaser, trailer, machin. Et à la rentrée, il y aura une grande première. Je vous tiens de sur cette chaîne YouTube, mais ce sera une émission de type talk show. Voilà, je vous le dis, où je pourrais aborder plein de thèmes avec des mecs qui sont plus ou prou connectés à ces thèmes, et ça pourrait être de tout. Ça peut être euh, du sport, comme de la musique, comme du général, comme de franchement, c'est archi lourd. Je vous ai dit, j'ai investi dans du matos limite, franchement, pour être honnête, dans mon, dans mon local, on peut faire un planète rap. Mais non, mais très concrètement, on peut faire un planète rap. Une semaine, je peux accueillir des artistes et la semaine, je peux faire autre chose. Mais ce ne sera pas au Libre, parce que bon, il faut quand même que je laisse à Libre qui a sa propre identité à côté. Mais voilà, on essaye de, de créer la chose. Mais j'ai hâte de vous en parler, hâte de mettre ça en place. Le petit Wesley me demande des nouvelles de son père. Tu peux m'aider STP euh, Le petit Wesley demande des nouvelles de son père Joël. Bah écoutez, le père Joël, à l'heure actuelle, je crois qu'il est à Paris. Il joue à LOL. Il a lancé BMS Crew qui a gagné son premier tournoi. Hein euh, il est très, très occupé, mais vous inquiétez pas. Il y a Tonton Zach qui s'occupe du petit Wesley. Donc Alex, le petit Wesley se porte bien. Là, il est dans sa dans sa dans dans son landau. Franchement, il est bien. Euh, je lui fais ni, ni à mon... Tu vois, je, je l'aide à dormir, etc. Bien que son père l'ait abandonné parce qu'il avait dit qu'il allait venir deux fois à Lyon pour venir le voir et qu'il est jamais venu pour l'instant, je suis patient, mais bientôt je vais aller voir les services. La tasse, voilà. Les services de l'enfance, parce que Joël, là, ça va ça va plus du tout. D'ailleurs, je me rappelle, t'avais dit que si tu venais pas à Lyon, t'étais gros, un gros fils de pute. Je, je m'aventurerai pas à t'insulter, hein, mais. Euh, ta parole. Ta parole, elle est en train de se dégrader, mon gars! <rire> Ton projet d'habiter en Corée pendant un ou deux ans est-il toujours d'actualité Ah oh là là là là là là En fait, je suis vraiment complètement schizophrène les mecs. Je suis en train de prendre un local pour faire, comme je l'ai dit, des émissions, des contenus, etc. Donc ça laisse à supposer que euh, je vais rester sur Lyon pendant quelques temps pour pouvoir exploiter le local, travailler dedans, machin, etc. Mais en même temps, voilà, euh, Manuel Macron, euh, tu connais le en même temps, j'ai envie de partir à l'étranger quelques semaines et de vivre une expérience un petit peu comme l'Estonie. Déjà la Corée, pour répondre à La question. Oui, j'ai toujours envie d'aller un jour dans ma vie vivre un ou deux ans en Corée, mais je peux pas à l'heure actuelle à cause du euh, Covid. Voilà, ça, la Corée est complètement fermée depuis un an et demi. C'est un petit peu chaud. Peut-être qu'à un moment, ils laisseront passer euh, des gens, euh, des, des vaccinés, des pas vaccinés, sans quarantaine et tout. Bref, je me tiendrai au courant. Et à côté euh, de ça, j'ai envie, en fait, limite, peut-être en octobre, novembre ou quoi, mais c'est assez paradoxal, comme je l'ai dit, avec les nouvelles choses que je suis en train de lancer. Donc il faut que je vois comment je m'organise. J'ai envie de faire un Estonie 2.0. Parce que la période en Estonie l'année dernière était fabuleuse. J'ai découvert des nouvelles choses, j'ai fait une bête d'expérience. Je me suis recentré sur mon travail, j'ai découvert une autre culture des nouvelles personnes, on était dans un autre environnement et c'était de la frappe et j'ai la chance de pouvoir effectuer comme je l'ai dit mon métier partout où je veux tant que j'ai une connexion internet solide je peux limite te le faire, sur ne à l'île Maurice ou aux îles Marshall dans le Pacifique tu vois ce que je veux dire donc à l'heure actuelle ouais euh, comme je l'ai dit c'est toujours en projet j'ai une idée, j'ai même trouvé un Airbnb euh, au bord de l'eau qui me fait rêver dans un pays européen où j'aurais limite envie de faire un Estonie 2.0, sachez que ça peut partir à tout moment à la rentrée sur un coup de tête faut juste que, voie, que je vois comment je, voilà, comment j'abrique ça avec les différentes choses que j'ai envie de faire. Mais ouais, un petit 4 à 6 semaines ailleurs, ce serait déjà très très cool. Hein Et euh, petit euh, indice de l'endroit du Airbnb, c'est un pays nordique. Au paysage, euh, assez joli. Euh. Ça dépendra aussi de si on commence à se remanger des restrictions de merde, là, des couvre-feux, tout ça machin. Oh frère, flemme. Maintenant, je veux plus vivre ça à la tête de WAM si j'entends couvre-feu 18h, resto fermé, bar nana. On retournera se ressourcer à la montagne. <rire> L'organisation de tes voyages, comparateur de vol, réservation en avance ou dernière minute, Airbnb. Alors j'ai déjà fait un gros point autour de ça dans le dans le vlog Estonie 2 à la fin où je, je décris tout. Mais sinon en très rapide pour répondre à cette question qui revient extrêmement souvent vu que beaucoup savent que je voyage souvent. Skyscanner, Airbnb, Omio, partir le du vendredi au lundi et pas revenir le dimanche. Réserver en avance si vous êtes en saison ou euh, à la dernière minute hors saison. Bref, il y a plein de petites astuces à faire comme ça. Mais au global, ne serait-ce que pour les vols, Skyscanner c'est euh, le frère. Ou alors partir dans des endroits qui sont pas pour pourvu pour la saison. Donc, par exemple, l'été, ne pas aller faire le cake des plages à Marbella, mais peut-être aller ailleurs, comme en Albanie ou des trucs comme ça, tu vois, des, des, des pays qui n'ont pas forcément énormément de touristes ou grossement l'été, ça permet de payer moins cher et d'aller dans des endroits magnifiques, les amis. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'euro 2020 dans sa globalité <rire> Alors déjà j'ai été extrêmement déçu par la défaite de l'immense équipe de France parce que j'y croyais, j'y crois encore d'ailleurs pour être honnête, hein. je pense qu'on a un, un beau groupe et une belle équipe et que l'Euro 2020 euh, bah, c'était de la frappe, franchement en dehors de la défaite de la France c'était de la frappe, une bonne partie des matchs était super intéressante et on a vu je te dirais, voilà petite opinion foot mais beaucoup moins de jeux fermés. le jeu était beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut voir toute l'année en championnat ou en Ligue des champions où c'est très souvent une équipe qui va foutre un peu d'autobus, l'autre qui va tu vois attaquer à toute berzingue donc du coup L'autre elle exploite les espaces que ceux qui attaquent laissent, ceux qui attaquent se butent face à des équipes qui sont recroquevillées, les lignes bien serrées. Alors c'est paradoxal de dire ça quand on se rappelle que les anglais hier ont défendu pendant 80 minutes. Hein. Mais euh, franchement, cet euro, je l'ai trouvé assez ouvert et c'est le type de football que j'aime. Donc euh, des compétitions comme ça, c'est mon petit lait. Et je me permets même de dire un mot sur la copa. Je l'ai pas regardé, j'ai regardé que la finale, euh, je me suis endormi à 85ème minute. Je suis très content pour le dénommer Lionel Messi. Euh, Lionel Pessi, t'es dans nos cœurs, félicitations. <rire> Quel streamer et youtubeur actuel t'inspire le plus? Alors, je le dis, je le connais très bien. J'ai même été dans son émission cette année et je le dis sans aucune, tu vois, envie de faire des courbettes. Mais à l'heure actuelle, franchement, ce qui m'inspire le plus, c'est PA. Domingo, mon gars, parce que ce qu'il a monté, je trouve ça archi inspirant, surtout que j'ai vocation à pouvoir un jour, pourquoi pas, m'approcher de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, il a monté une équipe, il y a des gens qui travaillent autour de lui, il a une émission qui est pète sa mère, il a un YouTube qui tourne bien, un stream. Bon, bah, je vous le. Tu <rire> sais ce que je veux dire, je vous le présente pas. Du merge, des opérations commerciales intéressantes machin tout ça tu vois c'est très bien monté de, de, de manière entrepreneuriale entre guillemets c'est très carré très propre en plus du coup j'ai la chance vu que je vais je suis allé plusieurs fois à Popcorn cette année de travailler avec son équipe qui est une super équipe franchement les mecs sont trop trop trop sympas que ce soit Cléman ou les autres derrière franchement j'espère les revoir l'année prochaine et, et c'était top donc à l'heure actuelle PA ouais je trouve que c'est le, le plus inspirant si t'as envie de construire quelque chose petit mot également pour Kamel forcément Kamel sa structure carré des streams qui réussissent, un nouveau décor propre et tout. Alors en plus, on a fait de belles choses avec Kamel, donc dédicace forcément également à Kamel parce que euh, il, a, il a bien évolué. Hein. C'est inspirant également. Comment est-ce que je trouve l'évolution de mes streams et de Radio Street Bah franchement, euh, moi je suis content de l'évolution de mes streams parce que j'ai repris les streams par Cold War. Call of Duty, Zero Risk, c'est ce que j'ai fait tout, les, tout, tout le temps sur YouTube. Ça m'a permis de monter à 1000, 1500 subs, etc. Machin. Maintenant j'en ai un petit peu moins, mais j'ai toujours une audience qui est très bonne sur des choses sur lesquelles on m'attend pas forcément. Et ces dernières semaines, j'ai pu tester plein de trucs en live et ça a toujours fonctionné. Ça m'a rendu très très très content. Donc euh, j'ai fait de l'ouverture de pack Panini pendant l'euro. Alors euh, ouais, vous avez peut-être raté ça. Il hein. y a les trucs sur ma chaîne Replay, mais ouais, le cahier est... Quasi complet euh, regardez franchement c'est propre c'était très très cool à faire donc les live irl ça fonctionne top également les gens ont bien kiffé j'en ai fait à budapest comme à madrid comme à lyon euh, bon en ce moment j'en ferai moins vu le temps mais au global c'est très cool j'ai aussi fait le concours de blague le concours de blague depuis quelques mois alors j'ai ralenti la fréquence mais c'est toujours aussi lourd d'en faire donc franchement voilà à l'heure actuelle je suis très content de l'évolution de mes streams parce que j'ai réussi à franchir le pas dès que je me suis affranchi de mon jeu principal à savoir call of duty j'aurais pu passer sur warzone dès que cold war était un petit peu passé de mode et faire que du Warzone 6 heures par jour comme ça, top 1 et tout, ils font ce qu'ils veulent, hein. je, je ne taille pas les créateurs Warzone, mais je trouve que il y en a beaucoup, et pas que Warzone, mais Twitch au global, dès qu'ils sont que dès qu'ils ont un jeu, ils sont enfermés dedans et ils osent plus faire grand chose à côté, tu vois, parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Moi personnellement, à actuelle, j'ai pris des risques et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc j'en je, suis très content. Donc l'évolution de mes streams, je suis très heureux. Et Radio Street, bah plus de 60 émissions, euh, moi je suis très satisfait de ce qu'on a fait, ça pourrait être mieux. À l'heure actuelle, on est en pause, on va revenir pour une saison 2. On va essayer de faire une IRL au local. Le local pourra accueillir une IRL et pour la saison 2, on va essayer de préparer des choses un petit peu sympas. Pour l'instant, on a surtout freiné un peu un rythme qui était quand même assez élevé, plus de 60 émissions en 70 semaines. Autant vous dire qu'on a peu d'odge et qu'au global, c'était quand même très réussi. Et franchement, on a une grosse commu et c'était top. Donc, vivre Radio Street et euh, merci à tous les gars qui passent sur mes streams de manière continue. Franchement, euh, fait plaisir, ça fait très très très plaisir. Pourquoi les créateurs de contenu français multiplayer Call of Duty offrent si peu de contenu régulier par rapport aux Américains Bah tu dois peut-être pas suivre les bonnes personnes parce que bon à l'heure actuelle il y a toujours des mecs de chez Apex, donc il y a, a Lofet tout il y a Assa, des mecs comme ça qui il me semble continuent à poster sur Cold War. Moi j'ai arrêté, euh, voilà, j'ai arrêté parce que le jeu ne me plaît plus. Et pourtant j'ai kiffé, hein franchement à sa sortie Cold War il y en a beaucoup qui aimaient pas trop, moi je m'amusais de ouf dessus, je faisais mes émissions, je faisais mes streams, ça se passait vraiment top, c'était très très lourd. Mais à l'heure actuelle moi j'ai tout simplement lâché, ça fait plus de deux mois que j'ai pas joué, j'y joue euh, quand il y a une mise à jour. Ou quoi histoire d'aller tester et de se faire un petit fun mais c'est aussi un peu le cycle de Call of Duty en fait si tu veux. Vu que Call of Duty c'est un jeu annuel qui sort toutes les, tout, tous les ans bah forcément au bout de 6, 7 mois, 8 mois après sa sortie, d'une ça intéresse moins les gens donc c'est à dire que je sais que moi si à l'heure actuelle je sors une vidéo cold War il y aura moins de gens qui seront hypés pour la voir etc donc ça a une influence sur mon envie de la faire et dans un second temps bah, vu que tu vois ils auraient pu encore mieux s'en occuper etc j'ai été assez déçu par le mode League par exemple, bah, au global moi même je suis pas très chaud de me mettre dessus tu vois, je, je, je boudrais pas si je jouais dessus, mais au global, me concernant, c'est pour ça que je n'ai pas de contenu régulier dessus, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'autres n'en ont pas, mais ça existe quand même. Faut juste chercher, si c'est ce que t'aimes, ça se trouve. Bref, faut aussi se dire que Call of Duty a subi la, le raz de marée Warzone qui a balayé un petit peu le reste de multijoueurs qui se dépérissait déjà aussi un peu avant Warzone. Ça a aidé Call of Duty, mais au global, ça ça a aussi rendu les, les contenus très binaires, tu vois, très bien Warzone, Warzone, Warzone. Il y a aussi ça à prendre en compte, mais je reviendrai au prochain Call of Duty. J'ai hâte d'ailleurs de sa sortie, pour être honnête, peut-être que je suis le seul, mais bien obligé de voir à quoi il va ressembler. La scène e-sport que tu suis le plus actuellement. League of Legends. Voilà, trop feu. Franchement, LFL, LEC, LCK. Franchement, si vous ratez League of Legends à l'heure actuelle, vraiment de la frappe. J'ai regardé aussi un peu de CS, mais CS, c'est cool. J'aime bien. Vitality, là, le retour de la LAN et tout. Ça fait plaisir. Est-ce qu'à partir de la rentrée, je serai encore intervenant au Gaming Campus? L'année, enfin, euh, cette année, j'étais intervenant dans une école où j'avais une matière qui traitait de Twitch, etc. Donc, j'avais des classes et tout, je leur présentais plein de trucs, que ce soit technique ou quoi, machin. Et c'était une très bonne expérience, sauf que c'est une expérience que j'ai vécue à 98 ou 99% à distance. Et à l'heure actuelle, vu que je lance le local, etc. et que je vais sur des choses qui vont me prendre beaucoup de temps, je ne pourrais pas être à nouveau intervenant. De surcroît, parce que je n'ai peut-être pas envie de refaire du distanciel. Parce que franchement, le distanciel, c'est pas du tout la même qualité d'enseignement, ni la, tu n'y pas le même sérieux. Et je sais que pour les étudiants c'est un enfer. Et vu qu'on est encore sur un point d'interrogation l'année prochaine, personne ne peut prévenir l'avenir. Tu sais pas si on pourra vraiment, tu vois, refaire des cours en physique ou si on va encore se taper 2, 3, 4 mois en distanciel et tout. Donc c'était une belle d expérience. J'ai eu de très bons étudiants. Je suis très content de ce que ça a rendu. Mais malheureusement pour toutes ces raisons, je ne serai pas intervenant l'année prochaine. Peut-être à l'avenir Qui sait mes attentes sur la saison de l'OL qui arrive, quel joueur vois-tu sortir du lot et tout exploser Mes attentes, j'en ai pas spécialement, on a un nouveau coach, donc j'ai bien envie de voir ce que le nouveau coach va faire. Après, l'Olympique lyonnais a malheureusement pas énormément d'argent. Ça rend la chose un petit peu relou parce que du coup on va vendre et on va pas beaucoup acheter en retour, mais après on a, je trouve on a une bonne base d'effectifs. Moi j'aimerais juste euh, voilà, qu'on finisse peut-être podium ou quatrième. Je suis indulgent pour la première saison dans un contexte qui est pas facile, vu que économiquement parlant, l'OL c'est un peu la hesse. Deux saisons sans LDC, en plus du fait qu'on a un stade à rembourser, qu'on a plus de revenu de billetterie, etc. etc. Je vous fais pas le topo. Et qu'en plus on risque de perdre de, de, de bons joueurs. Une 3-4ème place avec un bon parcours en Europa League, des jeunes qui jouent et un jeu en offensif, c'est-à-dire juste on se fait pas chier devant les matchs et je serais ravi avec ce que je demande. Voilà, c'est tout ce que je souhaite et je trouve que c'est déjà pas mal, mais c'est cool. Comment est-ce que je me sens spirituellement parlant <rire> J'aime bien cette question, franchement, je l'ai trouvé intéressante. Alors, la religion, c'est du cadre du privé pour beaucoup de personnes, mais ça ne me dérange pas d'y répondre. Donc, je peux comprendre que ça ne va pas intéresser certains, mais vu qu'il y a la question, je me permets d'y répondre. Je me sens bien, à l'heure actuelle, mieux que, que, que, que je ne l'ai limite jamais été. Tu vois ce que je veux dire Parce que je suis issu d'une famille qui est musulmane, tu vois. Moi-même, j'ai un petit peu dévié de cette route quand j'ai grandi, d'accord Ça, ce n'est pas forcément une fierté. Des fois, quand je regarde des choses que j'ai pu faire et auxquelles des réflexions que j'ai pu avoir tout ça machin je me dis que j'aurais pu être mieux mais euh, depuis quelques mois bah ça va de mieux en mieux c'est pas encore parfait mais je m'y intéresse de plus en plus je fais un peu plus d'efforts et franchement ça permet d'avoir euh, le cœur un peu plus léger et euh, c'est une très bonne chose donc euh, alhamdoulilah je suis content et j'aspire à être de mieux en mieux en ce sens j'espère y arriver mais j'y arriverai et, et voilà tout simplement quel est le format qui me fait le plus plaisir à faire en ce moment sur mes chaînes YouTube et Twitch? Et pourquoi? Bah, franchement, celui où je prends le plus de plaisir à faire, c'est Z-Story. Faut juste encore les thèmes et que, voilà, j'ai réussi à mettre une régularité un peu plus élevée, euh, dessus. Mais une fois que j'aurai réussi à foutre cette régularité un peu plus énervée dessus, bah, le thème sera nickel. Mais au global, franchement, Z-Story, c'est vraiment le format que je kiffe, vlocal aussi. Les vlocaux, les vlocaux, ça, c'est petit plaisir. Et après, il y a tous les euh, formats FAQ, même Call of Duty et tout. Au global, franchement, je prends du plaisir à faire dans tout ce que je fais. Et c'est grâce à vous! Hey, vous avez vu le petit message que j'ai posté dans l'onglet communauté et tout. Un long message, j'étais à l'aéroport, je me suis dit, bah tiens, je vais leur parler avec le cœur et tout. Donc comme je l'ai dit, merci de me suivre depuis 6 ans. Plus de 900 vidéos postées, 85 millions de vues, tu te rends compte C'est euh, grâce à vous que je peux vivre de ce que je fais, que je peux vivre de ma passion, que je peux kiffer plein de trucs. Donc franchement, gros cœur sur vous les mecs. Tant que vous serez là pour me suivre, je serai là pour vous divertir. C'est la promesse que je vous fais. De toute façon, vous voyez les choses que je mets en place via les différents projets, tout ça. Et euh, je trouve que ce message clôt euh, parfaitement euh, une vidéo euh, qui a été un peu plus longue que ce que j'avais prévu. Mais dont je suis assez content, merci à vous d'avoir suivi si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour un peu plus d'aventures. à mettre la cloche également et je vous dis à la prochaine les amis bisous